Salut les amis de chiffres et des Infos. Des difficultés pour vous endormir Grâce à cette poudre du sommeil faite Maison vous dormirez en un rien de temps. Cette poudre du sommeil faite Maison vous aidera à vous débarrasser des insomnies. Les troubles du sommeil sont une nuisance. Il n'y a rien de plus ennuyeux que de se réveiller en pleine nuit et de ne pas être capable de se rendormir, ou de regarder le plafond pendant des heures et de ne pas pouvoir fermer l'œil. Insomnie Près de 42% des gens souffrent d'insomnie de temps en temps ou régulièrement. L'une des causes les plus importantes est le stress. Les hormones du stress sont un gros obstacle pour une bonne nuit de repos. Les insomnies ont des conséquences très graves sur votre corps et votre esprit. Elles perturbent le rythme normal du sommeil, qu'il est difficile de récupérer ensuite. Certaines personnes souffrant d'insomnie aggravent la situation sans le savoir en dormant toute la journée, ça ne fait qu'empirer les choses. D'autres essaient d'avoir une vie normale malgré le manque de sommeil, ce qui peut provoquer des troubles physiques et mentaux graves. Heureusement, il existe un remède simple et efficace qui vous aidera à gagner la bataille contre l'insomnie. La solution cette poudre du sommeil incroyablement efficace est uniquement composée de sucre et de sel, mais malgré sa composition simple, elle offre des résultats fantastiques. Les deux ingrédients aident à réguler les hormones de stress et servent de chargeur cellulaire. En plus, ils aident à réguler l'énergie de votre corps ainsi que votre respiration. Le sucre envoie également un signal à votre corps pour cesser de générer plus d'hormones de stress. Alors que le sel contrôle vos niveaux d'adrénaline. Grâce à ces ingrédients, vous pouvez faire votre propre poudre du sommeil. 2 cuillères à café de sel de mer de l'Himalaya pur. 2 cuillères à café de sucre brun bio. 5 cuillères à café de miel. Mélangez tous les ingrédients, dans un sac en plastique et secouez bien pour créer une masse homogène. Insérez une cuillère à café du mélange sous votre langue avant d'aller dormir ou pendant la nuit. Laissez-le fondre et il se dirigera vers votre sang. C'est tout Vous serez émerveillé par les résultats